J'espère que, que vous allez et bien, J'espère que vous allez bien. Ça va pas bien. <rire> oh non On se retrouve dans un jeu <rire> qui est un peu dans le même principe de FNAF, de Five Nights at Frozen. <rire> En fait, c'est un peu le même principe avec la chaise, les caméras. Pour quitter le game, start the game. Je un lui, mais je comprends déjà pas le jeu. Ok, je vais commencer avec l'histoire. ça va ici pour le moment tout se passe si bien. Mal. Attends, va toujours son... wow. Ah il y a une sécurité et il y a une place en gros il y a une place pour lui C'est mon job d'y aller maintenant C'est un job pour euh, la sécurité euh, les gars. Ah putain. Je vais avoir peur. Alors. Euh... Je, je, sais même pas, je sais même pas continuer. J'ai envie de quitter. Pour le moment, ça se passe bien. Et là, en fait, il va travailler euh, à la sécurité d'un manoir. Dis pas qu'il doit se balader dans ce, dans cette merde. Non, non, dis pas ça. Oh non! Mais c'est quoi ça? Même moi, je prendrais jamais une voiture ainsi. C'est même pas une voiture. Oh non. Nous, là. Non, qui peut qu'on est dans le... C'est de la merde C'est de la merde totale Bon, mais allons-y Let's go Et là, les gens vont venir dire en mode, what the fuck eux ils sont pas travaillés de dormir Bon, là, c'est un peu le principe de n'avoir de travailler sur job. Et la voiture s'est crachée Non Ah ouais Ah ouais c'est un roi même. Ouais la voiture s'est crachée Le roi voici c'est vraiment un roi On doit surveiller Le palais du roi Oh, les persos et ça devient du n'importe quoi les personnages Là, je vais pas vous mytho. Là Laissez euh... Le serviteur qui nous parle. Regardez ses yeux hein Je peux pas t'empêcher de sourire chaque secondes et de lui parler. En bleu c'est policier. En jaune, en pastel c'est... Non mais ses yeux ça me tue, genre il sourit comme ça avec ses yeux, genre il a la coupe à fufu tout est normal Jarre, hein, le serviteur. Désolé, je suis un peu malade. Je l'avais déjà dit dans une vidéo. Mmh. Il fait le plaisir de s'emboucher là-dedans. Genre il a rien demandé et on lui offre ça. Mais de la merde d'avoir l'espèce de voiture bus et maintenant cette petite cabane on peut y mettre un chien et même un an un enfant qui joue un euh, ou, au, à, ou deux enfants qui jouent on dirait la, la cabane que j'ai là-bas dans le jardin, mais en blanc. Et puis pourquoi ça a des pieds de dinosaures De T-Rex Faut essayer de pas se comprendre. On peut employer pour Ok pourquoi en fait il en il en il a triqué notre employé avec euh, le contrat pourquoi pour euh, il a signé ce, ce document extraction. Non mais c'est vraiment bizarre Bon, D'accord Monday Oh non lundi Le fameux lundi Primo Oh, besides, you won't be able to answer me. Well, listen carefully, because the microphone in the phone so in the house is broken, and we still haven't replaced it, so you'll be not able to answer. So, to the right of the entrance, there is a computer. It is connected to the video surveillance system. You must keep an eye on the territory, and make sure that the sight is and it behaves in the garden. Recently... Very often come to and spoil everything on the territory of the garden. The okay. is if you see any of them, then okay. drive away by triggering an alarm where they are. But don't turn it on for too long. The alarm okay. sounds can yeah, wake up the royal family or the palace staff. You can get fired for that. Yeah. Your yeah. time is pretty short. Only six hours. The beginning, as you already understood, at twelve at night. Oh yes. Mm -hmm. There is also a special task for you. If they come here next to the house. You can remotely wind up music box which stands next exactly. to the mm -hmm. other The king asked me to tell you to wind it up. No. This function has I Quoi stressant. Ok, C'était pas C'était pas Oh Oh Hello my friend Dégage En fait je dois mettre un signal Je sais qu'il y a de l'air Je sais qu'il y a de Nous on est là Je pense qu'il va le comprendre des principes. Hein? La de Alors. Merci. Là qu'on est là. Moi je suis Attends. Moi je vais arrêter. C'est le matin C'est Ce strictement horrible. En plus, il est à chaque fois que tu penses mieux, c'est encore plus difficile. Oh là là. Et déjà que je j'ai jamais joué à Snap. Il pas le Daniel. Ça. Est le de les jouets peur de mon chat qui vient seulement me voir. Et toi, les jouets pour ça, les jouets balifiques, les gens, Allez, bien. Une suivante, belle là. C'est pas le même C'est les voir qui me dit Allo tu restes avec moi quand même Pourquoi tu ne veux pas le voir Pourquoi tu ne veux pas le voir bf 7 qui est toujours pas rentré Pourquoi tu ne veux pas le voir, bien, pas le voir, pas le voir Hein Je vais dire ça à f Non je rigole mais bon j'ai pas le potel de la lumière mais me fous peut-être moi J'ai détesté tout ce que ouais. Ok, il y a un nouveau jouet maintenant. Ouais. regardez. Mmh. J'aurais littéralement relire. J'ai envie d'aller au toilettes. Ça me fait peur du coup, j'ai envie d'aller au toilettes. Et je vais me retenir. Ah, je vais me retenir, je pense. Et donc, c'est une grenouille, un chat. Ok, mais quand ils sont à deux, pas de lumière. Les gars ça me fait peur en fait. Si j'arrive pas à faire ça, je joue plus jamais à, à Snap. Hein. Je joue jamais à Snap. la lune. Juste, je me souviens même plus comment on dit mardi en anglais. Thursday. Ah ouais c'est vrai en plus j'étais en train d'hésiter ok comme d'abord le téléphone mais que, en fait j'ai tout tout que je un peu en Thomas en théorie ça devrait te cheer et ne pas te laisser bored his majesty has forgotten that the phone is broken. I will talk and I will not even know how he will react to something. Well, a task is a task. What would I tell you? Mm. Have you met oh. our second guard? Yes, the one we transferred to the day ship. He's an odd man. He told us about how he saw toys walking in the garden. As a result, we decided to send him to a psychiatrist for examination. And, uh, imagine, mais c'est excellent. Aw. Surprisingly, he wasn't. Always... However, I personally think he's worth on. encore. Okay. J'ai oh, 30 secondes. Qu'il fallait bien ne pas laisser les lumières allumées. Si vous n'êtes pas notre pote, notre plus fille. Mais oui, j'ai peur! Je veux. Mais <coughs> attendez, je veux plus jamais! C'est tout! Recommencer le niveau. Donc c'est toujours le niveau 2. Toujours le niveau 2 c'est toujours le niveau de Testé. De... De... Je reste. Je veux... Après, je vais aller regarder sur mon lit. Je suis Hello, hello again. I was. Mais Mais quand tu vas voir que le chat le... le... là, tu devrais devras l'ouvrir. À bientôt. i will not even know how you will react to something well a task is a task what should yeah. i tell you no. have you met our second guard yes the one we transmit the day ship he is an odd man he told us yeah. about how he saw toys walking in the garden as a result we decided to send him to a psychiatrist for examination and imagine Ouais. Oh là là là, Je reste plus chez Après, je vais me la le ça Bonne de lâches. Par contre, il y a une alarme ici. Et? Non, non, j'ai cru voir euh, Poppy. c'est il est bien resté. bulle. Ah oui, il n'y avait pas de truc tantôt. Je vais m'énerver. En fait, je vais m'énerver dans le jeu. Je dois. Vais... Je vais commencer vraiment à m'énerver, en fait. Chef. Ok. temps. Bon, même temps. J'ai vu qu'on savait changer de niveau. Ah merde la pub Ah mais maintenant il y a le chat, j'ai vécu le chat Ok. Je vais pas dire que maintenant on sera plus Je vais finir la nuit. Ok. On va recommencer la nuit numéro 2. <coughs> Tu une dernière fois ici, si je rate. Je fais Bon, ça avec. Je que t'allais Hello. Hello again. OK. Juste pour le quand on est au téléphone Il, il est sait pas venir est un Archman. normalement oh, okay. Il y a une Okay. OK, I have to, go to, to work. Okay. J'me fous, en fait, de ta mère. Je <rire> on va pas comme ça Ah 24 s'ils sont là vraiment avoir Il faut vraiment Prendre tout et avoir Vraiment le temps De, euh, de bien vérifier en fait oh, c'est bon Il est Tout est possédé. En fait, est, tu restes dans la même position. <tousse> Et, vous voyez Et recommence. C'est bon, mais c'est le chat qui peut venir ici en fait Et en fait on peut l'effrayer qu'avec la lumière à ce moment là Mais si la franquille et le chat à ce moment Alors là je sais pas rien faire les deux coins ah. si hein, c'est un peu violent. Allez, nette. Je pense que c'était comme ça ah. C'est pas assez vite Ah ouais, mais en fait, à chaque fois, les de sang elle m'a puté. Non, c'est pas grave, on va pas recommencer, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a vraiment pas plu. C'est FNAF, mais en moi, t'as joué ce qui s'ensuit. Oh mon dieu. Ça va plus. C'était l'horreur, je vous jure. Alors si la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas à liker, commencer à vous abonner, à activer la cloche like, de notification et sinon je vous dis bye Contre oh, non. Oh, non, bye Après je vais vous attendre à quelqu'un de Bye